Tous les meilleurs batteurs du monde ont un point commun, ils ont commencé la batterie dès leur plus jeune âge. Avec la batterie électronique Alesis Début Kit offrez aux enfants l'opportunité de débuter l'apprentissage de cet instrument dans de bonnes conditions grâce à ses peaux maillées pour reproduire fidèlement les sensations de véritables peaux de batterie acoustique. Spécialement étudiée pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, la batterie Alesis Début Kit est un kit complet clé en main. Pour découvrir et se faire plaisir tout en minimisant les contraintes d'espace et de nuisances sonores. Tout a été pensé dans son carton unique facile à transporter. Retrouvez l'intégralité des éléments qui composent l'instrument. Elle est livrée prémontée sur son rack en métal pour un gain de temps et de place lorsque vous désirez la ranger. Une fois déployée, il ne vous reste plus qu'à assembler les pattes de cymbales aux fixations déjà en place pour une disposition idéale pour un premier apprentissage. Ensuite, le raccordement des différents éléments au module électronique s'en trouve facilité grâce aux repères situés sur les câbles. Vous ne pouvez pas vous tromper. Enfin, branchez le casque fourni qui peut s'adapter à la morphologie des plus petits. Prenez en main la paire de baguettes livrées dans les accessoires et commencez à jouer. Le module comprend 10 kits de batterie conçus sur mesure par Alisis pour pouvoir comprendre et s'amuser dans différents styles de musique. Retrouvez des sons de batterie acoustique allant du rock au jazz, des kits modernes ou bien vintage, ainsi que des sons plus électroniques ou encore traditionnels pour tous les goûts. De nombreux programmes dédiés à l'apprentissage sont inclus comme le travail des signatures rythmiques avec une évolution progressive de la difficulté. Vous pourrez analyser et corriger votre jeu grâce aux résultats de votre performance sous forme de score pour suivre votre progression. Quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant grâce aux nombreux accompagnements musicaux inclus dans le module. Jouez par dessus pour vous entraîner comme si vous jouiez avec des musiciens pour améliorer vos compétences. Sur chaque accompagnement, une piste de batterie est enregistrée pour que vous puissiez vous en inspirer. Vous pouvez ensuite décider de couper toute la batterie ou certains éléments seulement pour remplacer le batteur et vous faire plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, branchez via l'entrée auxiliaire la source audio de votre choix pour jouer par dessus vos morceaux préférés. Enfin, allez-y s'est associé à Melodix afin de fournir 60 leçons gratuites pour PC ou tablette. Melodix est une application qui permet d'améliorer son timing, d'élargir son vocabulaire rythmique pour tous les batteurs débutants comme confirmés. La batterie Alesis Début Kit est le modèle d'apprentissage par excellence pour les enfants et le choix idéal pour les parents à la recherche d'un instrument prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre et adapté à la morphologie des batteurs de demain.